Nouvelle vidéo pour vous montrer euh, la, la, le, la plantation de mes de mes plants de tomates là que j'ai fait en janvier. Donc euh, bah, j'ai décidé de prendre les plus grands, les plus euh, ceux qui avaient le besoin de d'être le plus rapidement en terre parce qu'ils sont vraiment avancés et j'ai peur que les réserves s'épuisent dans le pot. Donc euh, voilà, donc là j'ai tiré mes mes j'ai positionné mes piquets Alors... Bon, je pense que j'ai fait une erreur de calcul quand j'ai fait, mes... fait mon plan d'implantation. En fait, je pensais euh, positionner 8 euh, pieds de tomates de chaque côté de la ligne. Et en réalité, je ne peux en mettre que 7. Donc, euh, donc ce qui fait 14 pieds au lieu de 16. Bon, c'est pas très grave, mais euh, voilà, je sais que j'ai deux pieds que je ne vais pas pouvoir mettre dans la serre. Donc, euh, il faudra que je fasse euh, une vérif au niveau de mon abri... Euh, de mon abri là parce que je pense que je vais avoir le même problème donc euh, j'aurai deux pieds en moins que je serai obligé de mettre sans doute dans mes bacs de culture donc je, je vais voir, je vais, je vais réfléchir à ça donc euh, même au niveau de mes planches en fait je me suis aperçu que l'écartement serait pas suffisant donc j'ai mis des planches pour pouvoir circuler de chaque côté et euh, je pense que je serai obligé de les reculer euh, au moins de 20 cm facile donc euh, ça me réduira encore euh, L'espace que j'ai ici pour faire d'autres cultures, mais bon, c'est pas très grave. La priorité euh, c'est les tomates. Donc euh, là, j'ai tiré mon, mon mètre et donc euh, voilà. Donc à 50, euh, j'ai positionné le premier piquet. Donc je laisse 50 cm d'écart entre chaque, sachant que euh, avec un diamètre de 50 pour chaque pied de tomate, je vais avoir 25 ici pour ce pied de tomate et 25 ici. Donc il devrait se toucher, bien sûr. Mais bon, en, en, en le taillant, euh, je devrais essayer de. Euh, enfin, en tout cas, je devrais réussir à, à laisser suffisamment euh, d'espace de, pour faire circuler l'air le, entre les pieds de tomates. Et en plus, si on a des chaleurs comme on a actuellement, c'est-à-dire 34 degrés dans la serre, alors qu'on n'est que le 18 avril, j'imagine ce que ça va donner en plein mois de juillet. Donc là, effectivement, je vais devoir relever les parties qui sont sur les côtés, là, parce que c'est vraiment très très chaud. En fait, euh, j'avais déjà vu des personnes comme euh, Philippe de F1R6 qui disait qu'il faisait très chaud dans sa serre. Et là, je commence à, à comprendre ce, ce qu'il voulait dire. Donc, euh, n'ayant jamais eu de serre, c'est difficile à, à se rendre compte de, de l'étuve que, que ça peut donner. Là, aujourd'hui, c'est encore supportable. Euh, mais euh, j'imagine en plein mois de juillet ou août euh, ce que ça pourrait donner euh, avec des chaleurs euh, bien plus euh, fortes et, et, et longues. Des, des jours de, de chaleur beaucoup plus beaucoup plus longs. Donc euh, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner les plans que je veux mettre, parce que là, en réalité, j'ai 22 plans et j'ai que 14 places. Donc je vais déjà prendre tous ceux qui sont les plus grands, les mieux développés. Et euh, voilà. donc Ensuite, je vais leur fixer une position et je vais noter sur une petite plaque en plastique, là, quel est le nom de la variété que j'ai planté. En même temps je ferai le point avec vous sur, euh, sur les variétés que j'ai. Euh, je pense que je l'ajouterai euh, soit à la fin de cette vidéo ou à la fin d'une prochaine vidéo euh, la liste de toutes les variétés que, que j'ai lancées. Et il y a euh, Seb de Jardino Naturel qui me l'avait demandé, Permagaya aussi, donc je vais essayer de, de prendre le temps de, de, noter, de noter tout ça. Donc... Euh, je pense que j'ai à peu près 40 à 45 variétés à voir, j'en suis pas certain, mais avec pour chaque variété, deux plans à chaque fois, enfin quand ça a pu fonctionner, donc, ce qui n'est pas le cas pour toutes les variétés. Voilà, donc je fais mon choix et je vous reprends après. Donc euh, j'ai fait mon choix, j'ai positionné euh, tous mes plans, euh, j'ai essayé de mettre en fait les, celles qui me semblaient les plus résistantes au froid aux extrémités, quand c'était possible ou quand je, je, je, je les connaissais, donc euh, comme la première, donc la Purple Russian. Ensuite, on a la Antruby euh, euh, c'est une tomate cerise, donc Entrubis, euh, German Green. La Red Pire, alors certaines sont peut-être pas forcément aussi développées que, que les autres mais elles sont toutes de janvier donc je mets vraiment que les tomates de janvier. Donc la Dutchman, ou la Dutchman plutôt, tomate Jantar. qui est normalement une tomate active aussi, Indigo ou Blue Beauty, alors celle-ci je crois que c'était la première tomate qui a germé. La toute première de mes tomates de janvier. La marque Globe. Hungarian Heurt, donc cœur de bœuf hongrois. La Big Rainbow, donc ça je crois que c'est un peu comme une tomate ananas il me semble. La tomate poivron jaune. Alors, certaines de ces tomates, je les ai en double. Donc, j'en ai mis un exemplaire à chaque fois. Mais euh, les autres, comme la red pierre par exemple, je, je, je n'ai qu'un exemplaire. Donc, on verra bien si je la perds, tant pis. Ananas orange. Donc, ça, j'en ai deux aussi. Orange banana. Vintage wine Et la dernière la tomate sibériane Donc on va voir ce que ça donne le fait de les replanter ça devrait leur donner un coup de fouet alors je pense que la première journée elle devrait quand même se dessécher un peu parce que comme elles n'ont jamais été dehors ou très peu, j'ai dû les mettre que deux ou trois fois dehors, donc bon, on verra bien. De toute façon, ça fait toujours ça, même quand on les prépare un peu avant. Donc je vais bien les arroser abondamment pour que qu'elles puissent reprendre avec un minimum de, de difficultés. Voilà, donc là je vais couper mes pots, parce que je peux pas faire autrement. Couper mes pots pour récupérer les billes d'argile. Et ensuite, bah, je vais creuser un trou. Je vais peut-être ajouter un petit peu de, de fumier euh, en même temps pour bien que ça démarre. Et voilà, le, le, le terrain, de toute façon, la terre est déjà enrichie. Donc normalement, il euh, n'y aurait pas besoin. Mais je vais quand même en remettre une, une petite louche. Pour euh, un maximum de chances euh, de reprise. Voilà. C'est le pot avec un ciseau. Et je voulais vous montrer un peu la, la tête de la motte. Alors... Donc vous voyez les racines ont fait le tour mais euh, bon il y avait encore de la place hein. donc euh, comme quoi même en plantant en janvier en semant en janvier il n'y a, a pas de souci euh, il y a encore de la place dans le pourri la terre là c'est euh, un peu affaissé donc euh, donc là je vais planter et, et je continue et ensuite j'identifierai tout ça euh, et ben là euh, l'opération euh, tomate est terminée donc vous là j'ai bien mis mes petites euh, mes, mes, mes petits indicateurs de, pour connaître la variété. Donc euh, comme vous pouvez le voir, en fait, euh, comprenez mieux en fait, pourquoi je fais des étiquettes sur mes bouteilles de lait, euh, parce que en fait j'écris euh, vraiment euh, j'ai vraiment une écriture de sagouin. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est euh, un petit peu moins propre, mais bon. L'important, c'est qu'on puisse, euh, qu puisse lire. Donc, euh, voilà. Alors, je ne vais pas arroser, parce que je me suis aperçu que la terre euh, était bien humide. Comme j'arrose tous les deux jours, en fait, depuis que, bah, que j'ai mis le, les feuilles euh, à l'intérieur de la serre pour, compo pour composter directement dans la serre, donc, en fait, la, la terre est super humide, donc je ne vais même pas la couvrir. Je vais attendre un petit peu qu'elle qu sèche, euh, qu'elle euh, avec euh, l'effet de serre, mais euh, pour l'instant, pour l'instant, j'arrose pas, c'est largement suffisant. Donc, comme vous le voyez, j'ai deux petits chiens là qui se baladent dans la serre, mais c'est là la... une des rares fois où ils seront là. Euh, là, j'ai positionné une palette et je fais la même chose de l'autre côté pour euh, leur interdire l'accès parce que sinon, ils vont tout me ils vont tout me foutre en l'air, c'est clair. Il suffit qu'ils se mettent à courir comme des malades, parce qu'ils ont entendu un chat ou je ne sais quoi, et ils vont euh, ils tout me labourer euh, en quelques secondes. Donc, euh, donc là, c'est clair. Ils n'ont pas accès à la serre. Donc je pensais justement relever les côtés, mais euh, du coup je ne vais pas le faire, parce que... Ils en profiteront pour passer euh, dessous. Donc, euh, voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre euh, et de voir, en fait, comment ça se comporte. Euh, Alors, là, pour l'instant, j'ai mis des piquets euh, de ce type-là, en fait. C'est ce que j'utilisais avant, mais à terme, en fait, ce que j'aimerais, c'est tendre des cordes, là, pour pouvoir faire descendre des ficelles. Mais il faut que je découvre, donc, euh, bon, je j'ai pas, pas le temps de le faire, là, pour l'instant, donc je le ferai... Euh... Euh, prochainement. Donc là, je ne sais pas si vous voyez là. Donc là, si vous voyez bien, on a 28-8 sur la température intérieure. Donc, euh, c'est donc encore assez élevé, hein, quand même. Donc, euh, donc, ça devrait bien pousser avec de la chaleur plus de l'humidité. Euh, est réuni plus la terre qui est qui a bien été enrichie, donc théoriquement euh, tout est là pour que ça fonctionne donc euh, donc il n'y a plus qu'à qu prendre euh, qu'à qu être patient en fait euh, et laisser euh, et laisser ça pousser voilà je referme Voilà, et je laisse ouvert même la nuit parce que de toute façon euh, il fait tellement chaud que c'est pas, pas la peine de fermer. Voilà, donc euh, si vous avez aimé la vidéo, euh, et ben mettez un petit pouce en l'air, partagez la vidéo ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça vous, vous tiendrez au courant de, de mes dernières vidéos. Voilà, à bientôt.